Bonjour à tous. Bonjour Brigitte. Bonjour à vous. Aujourd'hui un tour de close-up un peu spécial. C'est la première fois que je vais utiliser ce genre d'accessoire. D'accord. Brigitte, tu as des bagues Oui. J'aimerais en prendre une. Laisse-moi choisir. Laisse-moi oh, T'as un petit diamant là Non, ouais. je vais pas prendre celle-là. Celle-là est bien aussi. Celle-là j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Les... Tu savais que les bijoutiers ils travaillaient le métal oh, oui. oui, oui, bien sûr. Et quand il travaille le métaux, il chauffe le métal oui. jusqu'à une température. Bien sûr. Tu le savais ça. Oui, ça je savais. Alors, ce que je te propose, c'est de faire une petite expérience oui. avec. Et je vais utiliser mon chalumeau spécial. parce Que si je le retrouve, le voici, le voilà. Mon briquet magique. Mm -hmm. à, partir moment, à, partir, à partir du moment que le métal est bien chauffé, oui. eh bien, il y a une, ce qu'on appelle une fusion. D'accord. Alors on recommence. Oh. Bah, elle a disparu ma bague. Elle a disparu. Mais bah, comment ça se fait Je ne sais pas. Bien. Euh, euh. Tu veux qu'on fasse un tour de cartes euh, Non, moi je fais ma bague. D'accord. Eh bien, ce que je te propose à ce moment-là, un petit cadeau. Non, mmh, oui. Un, un petit cadeau. Un petit cadeau que, que j'ai pensé à, à le ramener. D'accord. C'est dedans. Ah ouais? Oui, dedans. Alors, t'es prête? Je suis prête. Alors, voyons voir. Dedans, à l'intérieur. Oui. Un étui. Ah, bah ça. À l'intérieur de cet étui. Eh bien, un autre étui. Ah, oh, c'est magique, hein mais il n'y a toujours pas de bague. Hein à l'intérieur de l'étui. Eh bien, cette fois-ci, un tissu. Oui, je vois bien. Et à l'intérieur de ce tissu, si je déploie bien, voilà, doucement, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, à l'intérieur et au milieu, oui. ton cadeau, qui est, et eh bien, tabac. Oh, ah, ça c'est bien, <rire> j'avoue. Euh... Oh, je suis bluffé, franchement. Euh... Je te la rends. Merci. Ça t'a plu Mais carrément. Un petit tour de close-up, vieux comme le monde, et que ben je vous en fais bénéficier aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Brigitte et moi, on vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tour, un tour de cartes la prochaine fois, je pense. Mm -hmm. Ou, ou peut-être une surprise, on verra. Hein, là, je suis actuellement sur plein de projets, mais en tout cas, ça va vous plaire. Allez, au revoir les amis. Bye bye. Bye bye à vous.